Yo tout le monde, vous allez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour en ligue. Mais avant tout, si vous ouvrez vos yeux et que vous êtes un habitué, vous pouvez voir... <rire> un nouvel arrivant dans le décor. Je remercie l'artiste qui m'a fait ça. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram ou si vous voulez commander chez elle. Je ne sais pas, ça peut l'aider. Il manquera plus qu'à customiser ce petit coin et on aura réellement un décor au poil. Voilà, c'est IQ, un des meilleurs animés de sport, voire le meilleur, je vous le conseille à tous. Bref, on est aujourd'hui de retour en ligue et si vous plissez bien les yeux et que vous regardez en haut à gauche, grade 1, maître baby, maître, je suis maître. Ça veut dire que hier au terme de mes parties de placement, où on a fait 4-1, 4-1 parce que j'ai eu une partie en 3v4, tu connais, je suis arrivé maître en creusant et en fouillant un petit peu et en parlant avec le chat, j'ai enfin compris un peu mieux le système de classement. Le comprendre, ça rend la chose un peu plus digeste, mais malgré tout, je confirme bien quelque chose que je pensais y pue du cul. On va pas commencer à bégayer, d'accord Je le trouve vraiment naze, mais pour vous expliquer en très rapide de ce que j'ai compris. On arrive tous au début de la ligue, qui est à l'heure actuelle, bronze, voilà. Et selon votre placement en bronze, vous gagnez, euh, gagnerez un certain nombre de gemmes. Si vous finissez, par exemple, bronze numéro 1, de votre division, parce que dans votre division il y a 50 personnes, vous irez en or directement. Si vous finissez dans le top 5, vous irez en or et argent. Si vous finissez dans le top 10, vous euh, finirez en argent. Et si vous finissez dans le top 25, vous resterez en bronze. Et en fait, tous ces événements, c'est-à-dire cette période de temps qui va vous permettre de monter, a lieu tous les 3-4 jours à peu près. Donc euh, tous les 4 jours, au terme, bah, votre classement va influer sur là où vous finirez. Et si vous faites 6 fois premier d'affilée, vous pourrez aller en diamant. Donc autant vous dire qu'il faut être un gros boss. Donc il suffit pas juste de jouer et d'arriver à un certain niveau de maîtrise, tu vois, enfin, genre là en mode de, voilà, boum, t'es arrivé premier en 20 parties, j'arrête de jouer. Non, parce qu'il y en a qui peuvent scorer des points et repasser devant toi. Et ensuite, une fois que t'es bronze, argent, or, argent ou or, il y a les divisions de maîtrise qui sont l'équivalent, si vous connaissez League of Legends, de bronze 1, 2, 3, 4, 5. Donc, compétiteur, c'est bronze 5, bronze 4, 3, 2, 1. Donc, moi par exemple, là, je suis bronze 1, c'est à dire que je suis dans les meilleurs bronzes, les meilleurs joueurs à l'heure Puis ensuite, j'espère passer argent 1 et ainsi de suite. Et en fait, ces divisions de maîtrise, je sais pas exactement comment tu les gagnes. Tout ça machin, mais je crois que logiquement en gagnant des parties, tu gagnes des points et en gagnant des points, tu arrives de manière irrémédiable dans euh, les meilleurs. C'est euh, calculer votre, votre classement un peu changé selon votre niveau de maîtrise ou selon la quantité de joueurs actifs. Voilà, ça dépend plein de trucs. Et quand je vais dans mon classement à moi, regardez, il y a 50 joueurs dans ma division. Il y a euh, déjà des mecs avec 2700 points. Autant vous dire que c'est des gros possédés. Moi, je suis 42e, j'ai que 200 points. Voilà, c'est pas dingue. Donc, si j'ai envie de gagner euh, des gemmes, il va falloir que j'arrive dans le top 25 et voir monter en argent. Il va falloir que je monte voilà dans le top 10, un truc comme ça, et avec un certain nombre de gemmes bah, tu peux gagner ton prochain grade. Si je finis deux fois dans le top 25, dans le top 23, 25 exactement, j'aurai deux fois de gemmes ce qui me fera monter argent en finissant deux fois bronze top 25. Voilà, voilà pour les explications. Maintenant qu'on a parlé, je vais aller jouer. Alors je tiens à le dire, hein, ça va être une partie très, très hard. ok ça va être une partie très très chaude parce que je vous le jure qu'à ce niveau, hier j'ai eu des parties où je me suis fait laver le fiacos hein, parce que voilà, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Allons in game, c'est parti. Allez let's go, on est sur de la recherche et ouais, destruction. Je... Ça change un petit peu de ce que je vous propose d'habitude, du classique contrôle ou point stratégique ou domination, d'accord Donc j'accepte de le faire. C'est ma première partie de la journée, ceci donc dit, donc il y a moyen que je ne sois pas bouillant tout de suite, tout de suite. Mais voilà, donc on va parler de plein de trucs parce que... Ah, ils sont que trois. Non, ils sont que Parce que vous l'aurez compris. On va poser... Vous l'aurez compris, il y a des choses à dire sur ce mode League. Bon, déjà, il fait plaisir malgré tout. Pour avoir passé plusieurs heures hier en stream, ça fait plaisir d'être sur un mode avec, du coup, de la simplicité et des trucs pas trop pétés, ou en tout cas, qu'on ne retrouve pas en classé classique. Donc, des modes avec des spawns cohérents, du point stratégique, du contrôle de la SND, c'est compétitif. Pas de stoner, pas de DMR, pas de ci, pas de ça. Malgré tout, il y a quand même un défaut qui, à mon sens, est absolument dantesque. Hein Le défaut, c'est qu'on ne joue pas avec les mêmes règles que les pros. Donc les vrais pros, c'est pour ça qu'ils ont lancé la ligue aussi tard, ils jouent avec les règles CDL, d'accord, donc Call of Duty League, sauf que eux ils ont plein de trucs que nous on a dans la ligue qui sont interdites, comme par exemple la machine de guerre, la K-47, le, les armures en streak, bref, plein de délires comme ça qui font qu'il y a une différence. Donc c'est assez drôle quand même d'attendre la sortie de la Call of Duty League d'accord, pour nous sortir la ligue, ça encore ça s'entend, tu vois, c'est un argument qui est... à mon sens viable et recevable. Le petit double pour Zach Nali, C'est un argument viable et recevable, mais une fois que votre mode sort, vous nous mettez pas les règles avec lesquelles ces pro-sorts jouent C'est complètement bizarre Alors ensuite, à côté, on va parler du système de classement... Euh, Franchement, je comprends pas pourquoi aller dans cette complexité. Alors, sincèrement, je ne capte pas. Maintenant que j'ai un peu plus compris, forcément, c'est un peu plus digeste. Mais c'est bizarre, parce que imaginons tu t'es sur League of Legends ou un jeu comme ça, tu vois, et t'es bloqué en argent. Tu veux monter en gold. Mais c'est trop débile de faire monter en gold que ceux qui vont grinder top argent, imaginons, sur une période de temps donné, donc de 4 ou 5 jours. Et bam, tu prends les 15-20 premiers et ils ont une récompense qui va perdre de monter or. Non, il faut que ce soit à un point individuel, ok Comme ça, imaginons, tu as envie de grinder sur deux après comme ça dans la journée... Euh, dans la semaine, pardon, tu peux monter, redescendre si tu te fais laver le cul. Mais conditionner ça à des périodes de temps, d'une, c'est lunaire et deux, c'est pas très enfin c'est compréhensible. très compréhensible Je sais pas si leur but, c'était qu'on se dise « ouah, ils ont réfléchi à leur mode league », tu vois, en mode on va le complexifier, comme ça, ils vont avoir l'impression qu'on qu l'a travaillé. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas réellement ce que je me dis, tu vois. Ok, one. Two. one front, front, front parle et tout, c'est lourd. C'est lui de V1, 3. et ils étaient sur la bombe, GG. Well GG, GG, on est en 3-0, ça se passe bien. Donc ouais, je sais pas pourquoi avoir complexifié ce truc-là, il n'y avait pas nécessairement besoin. Et euh, un dernier truc que je dirais, enfin deux derniers trucs, et après c'est bon, vous aurez compris un peu tout ce que j'aurais à dire sur la ligue. Je vous ferai quand même des vidéos dessus parce que je pense que ça va vous faire plaisir. Il euh, y a quand même des choses à faire dessus, tu vois. Un des trucs euh, qui est chiant, c'est que sur BO2, ils avaient fait un truc qui était très intelligent, à savoir... Oh, il y a quelqu'un qui m'a ajouté des français frérot Ouais. Ok, bah, on est ensemble ouais. les mecs. Hein. <rire> c'est cool tout avec des abonnés. Euh, ils ne font pas de différentiel entre si tu joues à 4 et si tu joues en solo. Donc, c'est-à-dire que sur Black Ops 2, si tu jouais tout seul ou à 2, bah t'avais un rank tout seul et à 2. Et si tu joues en équipe, t'avais un, un rank de clan. Bah là, t'as pas de rank de clan ou de rank, euh, rank différencié. Tout est pareil. Donc, euh, c'est un petit peu bizarre parce que jouer en groupe ça permet d'avoir un énorme avantage par rapport à ceux qui jouent en solo. Et il devrait y avoir un, un gros différentiel entre les deux. Oh, il est archi, oui. J'y vais, j'arrive. Let's go On l'a flanqué Nous l'avons eu 4-0, ça se passe bien Let's go Donc il devrait y avoir un gros différentiel, à mon sens, tu vois, entre euh, en tout cas, ce serait nécessaire, entre ceux qui jouent en solo et ceux qui jouent en groupe. Et enfin, un dernier truc, on a vu que quand tu montes les grades en bronze, tu peux avoir des cartes de visite. Il n'y a pas réellement eu d'annonce à ce propos pour l'instant, mais j'espère qu'il y aura de vraies récompenses pour ceux qui auront fini de grinder une saison, ou je sais pas s'il va y avoir des saisons, du coup, vu qu'il y a ces genre d'événements chelous. Mais bon, euh, un skin, quelque chose de, de, de supplémentaire. Ce serait cool, parce qu'au bout d'un moment, certains diront ouais, mais euh, tu sais, genre, il y a des arguments qui. Bon, ça commence à se TK en bas à gauche. Bonne ambiance dans l'équipe en face, c'est la bonne ambiance. Hein. On est en tête. Let's go Mange Gagget C'est un 5-0, c'est un 5-0, le stomp est réel. Oui, oui, oui. Vous avez ceci, une bonne fessée. Je, je sors connaître une quand on une. <rire> Ça me fume putain oh. Attends attends ah il a pris le double avant que je le tue. Mais bon Zach a été là pour la revenge, donc euh, c'est ok. Donc effectivement, ne pas avoir de réelles récompenses, etc. Ça, C'est un peu bizarre. Et enfin, les derniers trucs parce que je trouve toujours quelque chose à dire, la méta AKU. Voilà, à l'heure actuelle, c'est une méta qui est basée que sur la KU, donc euh, 4 SMG. Alors c'est pas pour me déplaire, hein, dans les grandes lignes, c'est pas pour me déplaire, dans la mesure où c'est assez cool, parce que c'est agressif, mais ça restreint un peu ce qui est jouable et c'est dommage parce qu'elle domine absolument tout. Je dis pas qu'il faut absolument un rééquilibrage, mais peut-être qu'un up de certaines armes, ou je ne sais pas réellement, peut-être qu'avec le temps, on va trouver d'autres qui sont vraiment jouables. Moi, à un moment, j'ai pris la Mac 10. C'était jouable, franchement. La Mac 10, il y avait moyen de proposer des trucs sympas dessus. Mais c'est vrai que dans certaines games, si t'as pas la KU, t'es en galère. Vas-y, j'arrive, frère. J'arrive, j'arrive. Je vais flanquer. pour Zach. On va ok. Hey eh oui, monsieur Lavage À 90 degrés Eh hey oui Le 8-0 pour Zach Dany 8-0 j'ai le même rank que Scump Et eh oui, parce que Skump il est maître J'ai le même grade que Skump C'est un 8-0 proposé pour, euh, par Nani Ça me fait plaisir, mais en vrai, c'était une game pas ultra compliquée. On va être honnête avec vous. J'espère qu'à l'avenir, quand tout le oui, monde aura un oui. petit oui. peu son rank, que les games seront de plus en plus équilibrés et que moi, qui suis maître, vais tomber plus contre des maîtres que contre des mecs qui, euh, par exemple, à l'évidence, ne connaissaient pas euh, totalement euh, le jeu, quoi. <rire> parce que hier, je vais être honnête avec vous. Hein. Tu vois une différence monstrueuse entre les types qui connaissent vraiment le jeu vénère et les types comme moi qui euh, le découvre. Tu vois, là, à l'heure actuelle, par exemple, moi, je découvre le jeu en compétition. Je ne l'ai pas grindé. Je ne me suis pas fumé dessus. Donc, sur certaines recherches et instructions, des placements de grenades, des trucs à utiliser, je suis encore assez de la cluster Par exemple, je suis tombé face à Yako, un pro espagnol. J'étais en double négatif en stream à 2h30 du matin. Autant te dire que quand, sur tous les duels, j'ai pris la foudre, j'étais pas super content. Mais c'est quelque chose qu'on va résorber avec le temps. Cette ligue ne m'enchante pas, mais on va y jouer au moins au début, en attendant la saison 2. Ça coûte rien. Et puis si ça y apporter quelques modifications. Sait-on jamais, bah, on verra ce que ça donne. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir pour cette petite recherche et destruction. Pour ma part, on se retrouve dès demain pour une vidéo cuisine. Cette fois-ci, Zach en cuisine, re renfile le tablier. Mais ça va vous faire plaisir, vous allez voir. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous